Who the, the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Yeah, Mathis' is pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. You, you seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I, uh, I know a doctor. And, uh, I get hurt a lot. With, with friends like Math, so I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd, we'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's a, it's on its own walking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do? When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks he used some kind of override to keep Donner locked in there, even when the rest of the cells went anywhere. Well, did you? No, no, it's... I can't figure it out. But someone is out there messing with the system. Messing with Mathis. And keeping Donner inside. I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not saw. But I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sad phone goes down. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever was on the phone again, do whatever they ask. Because right now, they are the only thing keeping us all alive. Think we can trust him? The enemy of my enemy is my friend. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. but they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. And you, risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts Will be the first to die. And yet, here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes, you are. And why am I gonna do that? Well, because. Hard case. Right. Get back out there, pilot! Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power. Though he's been no help, mapping the warden's office shows this place has its own power plant, so... Go check it out. Give me some power, so I can open the gates to Solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie. Yes? Don't dongle, or the warden gets it for real this time. Eh ben... Math is said to give you this. doesn't look like a coat. That's because it isn't. It's a bit of a map. Shows the way to the dam. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. I won't find a dam if I freeze before I get there. Do I look like a guy who gives a shit? You don't want to freeze out here? Then get moving. <laughs> Salut tout le monde, euh, c'est Chirel. On se retrouve sur The Land Dark. On a pu voir qu'on débutait le chapitre 2, la centrale, donc épisode 1 du chapitre 2. On n'a plus de manteau, donc voyez quand j'ai les... quand je vous ai dit dans l'épisode précédent, euh, bon je pense pas qu'ils vont piquer les vêtements, si si si si, ils m'ont piqué mon manteau donc je n'ai plus de manteau. Donc, c'est la misère. Alors, on va se mettre à l'abri un petit peu. Oh, de toute façon, il faut qu'on sorte de là. On va aller là. Et on va regarder où il faut que l'on aille. Alors, on va peut-être prendre euh, le livre. Ici, on va reprendre tout ce qu'on avait mis. Sans oublier que quand on reviendra, bien sûr, il faudra tout poser. Euh, on va regarder là il n'y a rien donc au niveau des quêtes il faut qu'on aille à la centrale alors si on affiche la carte à chaque fois je me trompe de bouton pour la map donc vous voyez on n'a plus le manteau ils nous l'ont piqué on aurait dû le laisser euh, le laisser à moins que j'arrive à en retrouver un hein, mais c'est pas gagné du tout l'affaire Alors, si on regarde la carte, on est ici et il faut qu'on aille à la centrale, c'est-à-dire ici. Sachant qu'ici, euh, si on regarde, on a donc un point d'eau là qui fait tout ça. Ici, même si on venait à monter par là, c'est bloqué, on ne pourra pas atteindre. Donc, si on regarde notre map, ça ne va pas être une partie de plaisir parce qu'il va falloir qu'on refasse tout le chemin qu'on a fait l'envers hein, voilà ici euh, et là à moins de passer par le pont et je suis même pas sûr alors là on peut voir qu'il ya je, je peux pas zoomer on peut voir qu'il ya quelque chose ici donc euh, va ça va être une vraie misère non parce qu'il y en a encore un là euh, c'est une vraie misère de, de, de, de, de trouver le chemin là pour, euh, pour pouvoir remonter euh, jusqu'à la centrale donc euh, je ferai peut-être des euh, des coupures, euh, parce que je vais sûrement tourner en rond, etc. Mais on va essayer de devoir se rendre à la centrale, et évidemment, le blizzard se lève. C'est génial. Donc, ça va être une vraie misère. Euh, ce qu'on va faire en attendant, parce que le blizzard se lève, on va faire le tour de la prison un petit peu. Voir si on n'a rien raté, rien oublié. Parce qu'on n'a pas tout fouiné non plus dans la prison. Hein. Donc. Euh... En attendant peut-être que le jour se lève, qu'on y voit mieux. Parce que faire l'escapade là qu'on doit faire jusqu'à la centrale, c'est pas gagné, je vous le dis moi. Un petit peu à l'abri du vent là. On a aussi des notes hein, qui nous manquent parce que là la température va descendre super vite et notre pauvre Mackenzie. Je pense qu'on va le perdre à plusieurs reprises. Hein. Je suis pas encore en surpoids donc je vais prendre du bois de chauffage ici. les notes sont, sont très très bien dissimulées hein. il nous en manque quand même hein. c'est marqué vide mais j'ouvre quand même hein. c'est logique c'est ma logique. Alors. Euh, Là, le blizzard s'est un petit peu calmé. Mais bon, je préfère partir à, à l'aventure, dirons-nous, euh, deux jours. Alors. Ici, qu'est-ce qu'il y a Les cailloux. À se réabriter dans la prison je pense qu'il y falloir qu'on se fasse pas mal de feu sur le chemin ah alors qu'est ce qu'il y a là on a une clé ok sauvegarde ouvrez le casier numéro 2 de black rock voir la map casier numéro 2, voir la map, c'est là-haut, mais c est, c est, c est, ils ont fait l'école du rire, hein. non, non, non, qu'est-ce que c'est qu'on a ici, Rumeur sur Blackrock, le loi agressif, donc lui on va attendre un petit peu, on va aller le tuer, le casier numéro 2, ok, euh, alors, Je ramasse pas mal de petits bois parce qu'ils ont vachement durci le jeu. Et le blizzard, c'est une horreur. Alors Déjà, on va voir ce qu'on trouve dans ce casier numéro 2. Ça serait bien. Encore faut-il que je sache où il est dans le jeu. Il ne m'attaque pas, ça va. Je peux pas rentrer parce que la nuit, c'est l'enfer. On n'y voit pas super bien, bien, bien. C'est moi qui qui devrait porter des lunettes peut-être, mais non, c'est pas ici. C'est là que je vais plus retrouver la sortie maintenant. Il suffit que je suive mes traces de pain en fait. Les loups n'ont pas l'air de vouloir me. S'il y a quoi ça nous disait de suivre les câbles à haute tension pour arriver jusqu'à la centrale hein. donc on va voir ah, le bizarre commence à se relever ah. par où es-tu passé chirelle numéro 2 va l'ouvrir numéro 2 mais où c'est ça le truc hein, la prison est grande hein. c'est l'infirmerie fermé c'est un labyrinthe un labyrinthe euh, horrible <rire> alors choisie numéro 2 A des casiers on a un casier mais ce serait pas celui là là on a ouvert c'est pas ici se lève on va y voir de moins en moins c'est horrible là pour y voir hein. honnêtement euh, l'enfer sur terre fouillé. au moins on était à l'abri du vent bon casier numéro 2 j'y vois que dalle hein. je suis un petit peu à l'abri est ce que je pourrais pas prendre une euh... Voilà, ça pour m'éclairer. J'ai pas de torche, si hein. là peut-être. On va utiliser la torche. Hein. Parce que là, je vois absolument rien. Alors, casier numéro 2, j'espère qu'elle va tenir la torche. On a un sac ici, vide, on l'avait pris. Euh, alors, ici. On ne peut pas rentrer. en faire hein. il ne peut pas passer là pas ouvrir on se trouve là non le jeu me là j'ai rien où, où pourrait être ce, ce casier numéro 2 Pardon, excusez-moi. Je peux pas ouvrir. on aurait un casier euh, numéro 2 Moi, on est à l'abri on reprend du, du, du, du poil de la bête je dirais Parce que ça souffle dur dehors hein. réfrigérateur allumer la torche parce que j'y vois absolument rien on n'est pas rendu à la fameuse centrale hein. pour toujours servir à faire du feu pour notre petit Mackenzie à ah, casier numéro 2 Ok, un pantalon, un manteau. D'accord. Donc là, on a récupéré notre manteau. Alors, il s'est automatiquement habillé avec, pas de problème de ce côté-là. <coughs> Pardon. Euh, niveau chapeau, il n'en a pas du tout. Non, il n'y a pas de chapeau ici. On a eu un nouveau pantalon. Alors, il a 30% d'humidité. Euh, est ce que celui là est mieux celui là serait mieux il faudrait que je puisse le réparer et je n'ai pas de tissu bon par contre si je recycle celui là euh, alors plus 1 0 0 2 moins 1 et celui là plus 0 3 ok 0 0 2 0,02, 99%. Je pourrais recycler celui-là. Parce qu'au niveau température, il me redonne 3 degrés. Et celui-là, me redonne plus 1. Donc, je vais détruire celui-là qui, euh, qui est humide. On va le recycler. Voilà. Et on va prendre celui-là. On va le réparer, si on peut. Réparer. Oui. On peut pas réparer dans le noir. Ok. On réparera après. Est-ce qu'on a la possibilité... Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres casiers Celui-là, il euh, Ici. On est dehors. On va fermer la porte. Est-ce qu'on aurait d'autres choses ici Ah oui, on était monté. La torche, elle, elle est morte. Morte ma torche, alors ben, on va utiliser ça. Hein. Voilà, est-ce qu'on aurait pas oublié des choses en haut On va pas y traîner non plus. gentil le jeu de me sauvegarder à un moment où ça ne peut pas. Là il n'y a rien du tout quoi. Hein. On va voir si on peut le faire euh, le faire dormir. Histoire de partir de jour, quoi. Un bon qu'on avait euh, zappé du fait que j'y voyais pas vide, vide. On va prendre le bouquin là tant qu'il est pas en surcharge hein. ça je peux pas l'ouvrir vide on avait vraiment tout fouillé. Alors, à voir si on peut le faire dormir. Voilà alors ben, on va le faire dormir euh, 4 heures. On va voir. Ça serait bien que la tempête soit finie et qu'il fasse jour. Alors, il fait pas jour mais la tempête est finie. Ça n'a pas l'air de souffler du moins. Il va boire un coup. Euh, normalement, on a de l'eau. On avait pris de l'eau. Je ne l'ai plus. Je n'ai plus d'eau. Alors, euh, ben, les toilettes. Ici. Oh secours, où sont les toilettes Toilettes, voilà. On va se prendre, euh... voilà, prendre. Tu dois te séparer de quelque chose. Ouais. Alors là, j'y vois plus. Je ne sais plus où je suis. Il est un peu lourd. Hein. Va le faire boire. J'aurais dû le faire manger avant. Euh... Ok. Donc là, il est un peu trop lourd. Too much stuff to carry. Écoute, je vais essayer, Mackenzie, de te faire poser des affaires. On va en reposer dans le casier. Encore faut-il que mon GPS fonctionne. Pour ceux qui me suivent vous me connaissez. Hein. Je me pomme. La preuve, je suis ressorti. C'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Je vais ressortir par là et on va aller lui faire poser des affaires dont il ne va pas avoir besoin pour éviter qu'il soit trop lourd parce qu'il y a un risque d'entorse. Alors j'ai déposé certaines affaires dans le... dans le petit placard et ensuite euh, j'ai réparé le pantalon qu'on a trouvé. Donc on est parti, il n'y a pas de blizzard ça va. Mais Je pense qu'il va falloir qu'on fasse souvent du feu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre hein, comme ceci. Hein, on va longer la route. Hein, on va aller jusque là. On va prendre le pont. Doit... J'espère que c'est par là. Euh, parce que là, je ne vois pas du tout comment on peut arriver euh, à la centrale qui est ici. Je ne pense pas que je le ferai en un seul épisode. Hein. Euh, la centrale, ça va être partie 1, partie 2. Je pense que je vais bien galérer. Allez, on est parti on va s'équiper de notre... On est toujours aussi lourd. On va s'équiper de notre... Pas de beaucoup, mais bon. De notre fusil. C'est sait jamais. Ok. Et on est parti. Alors, je peux pas courir du fait que je suis trop lourd. Donc, on est parti pour la misère d'aller rejoindre cette centrale. Qui a l'air super compliqué à, à rejoindre. On nous dit de suivre les lignes à haute tension, évidemment, j'ai un brouillard à couper au couteau, ce qui me facilite la tâche, c'est énorme. Allez, petit Mackenzie, tu tiens bon Je suppose que dans, comme dans tous les autres épisodes à chaque ligne à haute tension qu'on doit voir doit y avoir du loot dessus seulement faut-il encore les atteindre sans mourir de froid ça va être dur dur. franchement ils ont vraiment mais vraiment corsé le corsé le jeu alors là, je vois. là on n'a pas de ligne à haute tension je suis en train de m'égarer de ma route Hop. Et vous me connaissez avec mon gps ça va être l'enfer hein. bon, là j'ai un loup qui est en train de, de manger mais je me fais pas attaquer donc ça va c'est les batteries que j'avais laissées dans l'épisode précédent hein. on était trop lourd déjà au niveau de la map on va couper par là je pense Ça va être un enfer, cet épisode. J'ai pu voir sans me spoil euh, des youtubeurs euh, qui, euh, qui ont bien, bien, mais bien galéré pour y arriver. Donc, je pense qu'on va <coughs> galérer. pas dire autre chose. Au niveau de la map. Hein. Ouais, c'est par là. Ah, ici, j'ai une corde. Est-ce que c'est par là Vous êtes en surcharge C'est une blague euh, Je peux pas escalader Qu'est-ce que je pourrais jeter euh, Mon nouveau boîte euh, Non Ça je peux L'action Le, le Ça m'embêterait de devoir jeter Le bois ou les livres bien qu'il y en ait Mais je ai toujours en surpoids Euh On va en jeter 3, 4. Je suis plus en surpoids. Donc normalement, je vais pouvoir escalader là. Bien. Je ne sais pas du tout, mais du tout, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Ok. Au niveau de la map... Je peux pas repasser par le haut. Je me suis déjà peut-être perdue. Enfin, peut-être pas descendre avec cette maudite corde. Euh, on verra. On verra. On verra. En tout cas, du bois, ça c'est sûr, on en prend. Sinon, on perd notre petit Mackenzie et ça serait un peu... Euh un peu chiant pour être honnête quand même si on le perdait tout de suite là alors ici il n'y a rien il y a du bois et je peux pas courir je suis encore trop lourde heureusement il faut pas que j'escalade faut que je continue par là Il va se faire une entorse, hein. je sens bien. Quand il en un surpoids comme ça, je n'y vois pas. Hein. Aïe, j'ai mal pour lui, le pauvre. Alors, là, on peut aller tout droit. Bon, déjà, on a pu récupérer un manteau, c'est déjà pas mal. On va dire. Pas se plaindre. Alors. À coucher les loups. Hein. Cette voiture, elle a on fouillé. Non. Mémo de Bla Black rock, individu suspect. Nous avons reçu de nouveaux signalements au sujet d'une personne suspecte. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le lieu, la date et l'heure si vous apercevez cet individu. D'après les renseignements dont nous disposons, son itinéraire passerait par la vieille masure en pierre du lac qui se trouve à l'est de Black Rock. Ok. On va prendre. Objet trouvé. Chercher des indices à la vieille cabane. Faudrait pas trop me dire deux choses à la fois. Hein. Ça fait beaucoup. Est-ce que je peux afficher la map dans la voiture Alors, on a un nouveau lieu qui serait où Oh là là, complètement à l'opposé. Alors, on a ici une la, la, le loup à tuer. Et ici. Là, c'est le loup, pardon. Et ici, les rumeurs de Black Rock. Faudra y aller. Mais on va d'abord aller à la centrale. Hein. Euh, si on peut, parce que là, maintenant qu'on est. Qu'on est ici, on ne va pas repartir là-bas. Hop. On va sortir du véhicule. Donc, hop. Parce que je suis dans le bon sens. Vous me connaissez maintenant. On va regarder si on n'a rien oublié ici. Parce que bon... C'est bien caché le vieux poste de contrôle ah non, on n'avait même pas découvert le lieu d'accord vieux poste de contrôle je ne peux pas passer ici y a-t-il une porte en tout cas je peux pas rentrer euh, là-dedans ah, si, je dois, je dois pouvoir oui Alors, ici il n'y a rien Ça, ça va me servir parce que je n'en ai plus qu'une. Je sais pas où est passée la, la seconde. Qu'est-ce que j'ai ici Une aussi à si je prends ça, c'est mort. Que Le une balle. Euh, du tissu, je pense. Ouais. C'est quoi ça Pierre à aiguiser. Euh, Est-ce que je pourrais me faire une torche Alors, on va déjà faire ça. Fabriquer. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Euh, alors, est-ce que je pourrais me faire euh, une torche Oui. Que l'autre, elle est morte. Euh, là, on peut faire des fagotins, mais non. Non. Ok. Alors. On peut rentrer là-dedans, oui. Abandoned some kind of substation control and shelter for me anyway. C'est sûr que ça te fera un bon abri, hein. I think I can use this. Mais on se ment, évidemment. Ici vide. Un manteau, des chaussettes. On va regarder euh, si le manteau est mieux que l'autre. Sinon, on recyclera euh, pour réparer, pour mettre les autres en état. Trop lourd. Mais on va on va faire, on va trouver une solution, Mackenzie. Euh, pour l'instant, tu fouilles. Tu râles pas. Alors, livre non, on n'a pas besoin. Ici. Hop livre ici. on va laisser ça le livre euh, pile de papier euh, non la chaise on va pas la détruire rapport d'archives alors Rapport d'archives. J'ai connu l'un des premiers directeurs. Je faisais la cuisine pour lui et pour les autres aussi. Mine de rien, j'ai fini par bien le connaître. C'est comme ça que ça se passe avec les gens comme lui. Pendant le repas, il me posait des tas de questions du genre « Que pensez-vous de ceci ?»« Quelle est votre opinion sur cela ?»« En général, je haussais juste les épaules. Qu'est-ce que j'en savais, moi, à ces histoires ?»« Mais bon, j'avais déjà été cuisinière pendant la guerre, j'avais l'habitude. »« Il avait la tête sur les épaules, enfin, autant qu'un type dans son genre peut l'avoir, en tout cas. » Mais il avait des idées bien à lui pour tout ce qui est des crimes et des châtiments. Il faisait tout le temps des sermons comme quoi ça allait leur faire du bien d'être là, aux prisonniers. Le Mont Blackrock, être dans un coin horrible, c'était leur mission, qu'ils disait. Moi, je n'y comprenais rien. Ok. On va le prendre. On a trouvé un rapport d'archives. Alors, le téléphone, hein, il fait pas de ring-ring. Hein. La madame, elle ne nous appelle pas là. Et là, l'interrupteur ne marche pas. Alors, ici... De toute façon, euh, c'est pas la peine de se speeder. On, on, on risque trop de se speeder dans ce jeu. La survie est vraiment, euh, vraiment compliquée. Bon, oh, marche pas. Ici. Ça, je le laisse. Tagère en métal. J'espère que, que c'est encore bon. Je ne suis pas sûr. Très... Prends la lampe à tempête, ça peut servir. Qu'est-ce que c'est des pêches au sirop Du porc Ici, du caillou d'eau. Tagère, là on a objet fouillé. Ouais, on a laissé le bouquin. On va réparer euh, les vêtements. Hein, euh, hop, ici, il n'y a rien. Alors. On ne sait pas grand-chose au sujet du premier architecte de Blackrock, JW Jan concepteur et fabricant d'orgue à la base il s'est reconverti dans le bâtiment après avoir émigré au Canada à la fin du 19e siècle. Pour ce qui est de ses influences, on sait seulement qu'il était fasciné par les monuments égyptiens, le philosophe britannique Jeremy Betham, et plus étrangement la musique et l'astronomie de la Grèce antique. Ses travaux dans la prison ont façonné le paysage de Beer Island pour lui donner un caractère vraiment unique. OK, on va le prendre. On a trouvé un autre objet. Ici il n'y a rien. Du tissu. On va le décomposer. Ça nous va permettre. Tant qu'il fait jour. Bon. Voilà. La nuit, par contre, on va éviter d'être dehors. De toute façon, on n'y voit rien. Un soda. On va réparer un petit peu tout ce qu'on a à réparer niveau vêtements. Faire le tri. Euh, hop. Ici. Un téléphone. est-ce que la dame, on en a besoin elle ne nous appelle pas hein elle est vache donc il n'y a rien de plus, ici on a bien tout fouillé ouais, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, ah, attendez, hop, ici il y a un autre papier comme quoi il faut bien prendre son temps alors en tête d'un sous-traitant, Linda, je sais que c'est un sujet délicat vu que vous allez être les deux seuls à travailler cette saison. Mais essaie de garder un oeil sur Sam. Ses rapports sont de plus en plus rares et de moins en moins cohérents. Ici, au siège, on essaie de faire ce qu'on peut pour vous envoyer davantage de main dœuvre Mais tu connais aussi bien la conjoncture que moi. Ok. Ici, dans le travail. Euh, la poubelle, on l'a pas fouillé la poubelle. Hein je croyais que c'était une écharpe. Ah bah ben oui, c'est du tissu. Ok, donc on va regarder au niveau des vêtements où on en est. Un petit peu faire le point vu qu'on est à l'abri. Alors, euh, au niveau euh, du manteau ici. Alors, on a celui-là qui est pourri. Et ici, on aurait autre chose. On a l'imperméable il me semblait pourtant, alors ça doit être peut-être dans les plus, non, la chemise, non, donc, euh, ça par contre, on va peut-être le, le décomposer, non, on ne va pas le réparer, le décomposer, le recycler, on ne le porte pas, Voilà, et on va réparer euh, tant qu'on peut. Action, on va réparer. De façon à avoir le maximum de vêtements euh, à 100%. Alors, lui, il est à 100%, c'est bon. Alors, ici, on avait le pantalon, là, qui était à réparer aussi. Alors, on est moins lourd, c'est une bonne chose. Alors, lui, il est bon, lui 99% 71% Alors, euh, le chapeau là On va le réparer On peut entendre le blizzard euh, D'ailleurs le soleil va pas tarder à se coucher On entend le blizzard dehors euh, Qui souffle Ça c'est réparé Ça on va le, le réparer On n'a plus de, de tissu D'accord Bien nourri pourtant tu n'as rien fait je lui ai rien fait faire alors on va essayer de sortir mais j'ai peur que j'ai peur que si je pars là je me tape la nuit, la nuit directos on va regarder s'il n'y a pas des choses à prendre aux alentours on va avancer prudemment hein. alors là il y a par exemple un escalier qui qu'il fait jour, je pense qu'on passera la nuit là, si on peut, bien sûr. Alors là, on a un fil électrique, donc on est sur la bonne voie. Hein. Voilà, fallait passer par là. Ah, là, il y a une... quest Ok, qu que dans le torso, mon pauvre pépère. On, est, on, on a une, une fil à haute tension donc c'est bon on est sur le bon chemin je pense alors on va réparer on a un bout de tissu supplémentaire hein. on va réparer qu'est ce qu'on avait euh, l'écharpe elle est un petit peu non ça va le bonnet ça va l'écharpe 69 ça par contre c'est euh, on va le réparer éviter que, que, que notre petit mackenzie est trop froid on n'a plus de tissu donc hop retour euh, alors ici bien vérifier qu'il n'y ait plus rien ça n'a pas l'air on peut entendre les, les maudits loups là il n'y a rien bout de, de, de, de bois mais ça peut aider. I need to drop jette quelque chose. De bon, toute façon il va manger il va manger. On a une cuisine là, je ne sais plus. Il euh, n'y a pas de micro ondes hein. Non, il n'y a rien du tout. Je peux pas faire de café. Euh, Est-ce que je peux le faire dehors? Ah ben là j'ai un truc pour chauffer. Euh, on va faire du feu. Alors, on va mettre euh, faire du feu. On va peut-être se faire un petit café pour la pour la chaleur, pour le bonus chaleur. Essayer d'avancer un petit peu. J'ai pas réussi. Raté. Mackenzie, au moins tu seras plus lourd. Euh, on va faire euh, ceci. De... Faire du feu. J'ai pas lu le pourcentage en haut de réussite. Hein. Histoire de préparer du Alors. café, euh, préparer des choses pour être bien euh, après la nuit. Ok. 16 minutes, on n'a pas beaucoup. Alors, on va mettre ceci. On va se faire, ouais. On va se faire un café, cuir. Je sais pas si je peux en faire un autre. des rétro satanas on va peut-être se faire ça on va passer la nuit là de toute façon on n'ira pas plus loin on va avancer progressivement mais euh, je préfère y aller prudemment parce que c'est vraiment très très compliqué d'aller à la centrale euh, donc j'espère que mon petit Mackenzie va tenir le choc alors deux minutes une minute Allez. Alors j'ai vu qu'il y avait un système pour le faire plus vite. Hein. J'ai vu certains qui, euh, qui prenaient. Hop là, hop. On va le prendre. On prend ça. On Voilà. Ici. Qui il y a un système. Euh, j'ai vu au niveau des américains. Ils, ont, ils font un système. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment ils font. Mais apparemment, il y a un système pour aller plus vite pour faire chauffer les affaires. Voilà, on va voilà, alors ici on a tout pris, euh, on s'est fait une torche, là j'ai l'impression que la nuit va tomber, donc je pense que le mieux c'est qu'on passe la nuit ici, et qu'on qu se retrouve dans le prochain épisode, pour euh, ben, continuer à avancer euh, avec Mackenzie jusqu'à la centrale, voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce en l'air, euh, un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour l'épisode 2 du chapitre 2, euh, dont le titre est la centrale. Mais on n'y est pas encore arrivé, donc euh, faudra être patient. Allez, plein de bisous, à très vite. Bye bye.